Je vais aborder successivement trois points. Une alerte sur le changement de régime politique. Deuxièmement, le confinement. Troisièmement, les enjeux proprement politiques. Alors, tout d'abord, avant de commencer, un confinement, un second confinement, était nécessaire compte tenu de là où on en était arrivé. Mais pas celui-là, pas de cette façon-là. Voilà. Premier point, l'alerte sur le changement de régime qui cherche à s'imposer. Changement de régime politique, aspect économique aussi. Politique. Le plan qui a été présenté au Parlement est un plan qui a été élaboré par le Conseil de défense, un comité d'une dizaine de personnes compétentes, mais choisies par le président de la République, responsable devant aucune instance, dont les débats n'ont aucun compte rendu, sont tenus secrets. Et c'est le président qui choisit. Et donc, ce n'est même pas le gouvernement qui déjà abaisse le Parlement depuis très longtemps, mais ce n'est même pas le gouvernement qui a élaboré ça, et c'est ce qui est présenté au Parlement. Ça pose un énorme problème. Parce qu'en réalité, il fallait au contraire de la démocratie, et par exemple, annoncer « nous envisageons de reconfiner, je ne sais pas, mi-septembre, début fin septembre, de quelle façon, le voyez-vous, et élaborer ?» Donc, une démocratie informée, d'élaboration, de concertation et la décision venant ensuite. Plutôt qu'il y ait une décision d'en haut et alignez-vous, débrouillez-vous. C'est vraiment très important cette conception qu'ils ont du pouvoir. Mais c'est essentiellement pour cacher les enjeux, ce qu'ils n'ont pas fait, en réalité, le capital. Parce qu'ils disent euh, on est en guerre, on peut discuter, mais il n'y a pas d'ennemi qui peut entendre ce qu'on dit. Donc s'ils gardent secret, euh, c'est pas pour cacher des choses euh, euh, secrètes sur le sanitaire. Non, c'est parce que pas touche à l'argent, pas touche au capital C'est ça la question. Et d'ailleurs, ils n'ont pas fait l'économie contre la santé ou la santé contre l'économie, ils réduisent l'économie au profit. Donc, ils ont tout fait pour protéger les profits essentiellement et ils continuent comme ça et c'est ça qui pose problème. Alors, il faut avoir une autre vision de l'économie. Donc, deuxième point, économie. C'est de moins en moins les impôts qui financent les dépenses publiques et c'est de plus en plus le déficit, le financement par le déficit, c'est-à-dire la création monétaire de la Banque Centrale Européenne. Alors, euh, euh, euh, ça pourrait euh, être une bonne chose, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas où ça va. 10-20 milliards de modifications budgétaires par le Parlement, bon, mais 230 milliards mis par la Banque Centrale Européenne, sans critères, ça veut dire que c'est monopolisé par le grand patronat, par le grand capital, et qui, lui, va le mettre pour faire du profit. Alors, on maintient un peu d'emploi, on maintient deux, trois trucs. Surtout pour préserver, non pas la création de richesses, euh, les services publics, non pour préserver les profits et la, un minimum de tenue sociale du pays. Donc il y a vraiment une grande question sur les critères, le, les pouvoirs et les monopoles d'utilisation de cet argent. Et les parlementaires, nous disons les communistes, qu'il euh, faut se préoccuper de ces milliards d'argent de la Banque Centrale Européenne. Les parlementaires doivent s'en préoccuper et pas seulement des 10 à 20 milliards. La politique doit s'en préoccuper. Il faut savoir une chose de plus, c'est que l'argent en plus ne va pas directement de la Banque Centrale Européenne aux États, mais ça passe par les marchés financiers, les BlackRock ou les BNP ou les Crédits Agricole Asset Management. Et ça vient dans les finances publiques et dans le financement de, de dépenses publiques par les mains des marchés financiers. C'est eux qui choisissent, où ils mettent, comment. Et donc demain, s'il y a des difficultés, c'est eux qui choisiront de serrer euh, le garrot ou pas. Donc euh, le spectre de la dette, est-ce qu'ils vont l'agiter demain Il y a tout un enjeu. Et où on le met Est-ce que ça permet demain d'un de, de, de développement Donc cette question est grandement politique elle aussi. Il faut de la démocratie au lieu de la nouvelle alliance euh, État-capital qui cherche à faire pour cacher les questions économiques et prétendre que l'économie, ce que de la technique, laisser tomber. Non, il faut une autre vision de l'économie, euh, s'émanciper de la domination du capital, chercher une société euh, de développement des biens communs et de partage, donc contre la domination du capital et pour une nouvelle société. Le confinement. Le confinement, c'est le deuxième point. Il était nécessaire, mais on veut nous enfermer dans plus ou moins dur. Je crois qu'il faut récuser cet enfermement. Ceux qui ont dit plus ou moins dur, ils se sont fait avoir. Non, il faut un autre type de confinement. D'ailleurs, il y a un problème d'illisibilité, ce qu'on commence à dire. Le contenu du confinement, bien sûr. Il était nécessaire parce que le virus s'était trop diffusé et il était nécessaire parce que l'hôpital menaçait d'être saturé. Il était saturé pas seulement à cause du passé qu'ils ont fait eux d'ailleurs, mais même dans les six derniers mois entre le premier et le deuxième confinement, on a très peu développé l'emploi à l'hôpital, très peu. C'est un scandale. Et, et, et quant à ce qu'on a fait sur les tests, ça n'allait pas du tout. Et parce qu'ils sont dans le court terme, parce qu'il fallait reprendre au plus vite pour reprendre les profits, non pas pour avoir une activité maîtrisée. Et d'ailleurs, ils ont parlé de reprise à toute vitesse, alors que c'était plutôt une sorte de rebond. Ces questions sont politiques. Qu'est-ce que ça veut dire confiner autrement Je prendrai trois points. Densité, dépistage, moyen terme. Densité, l'enjeu majeur, et c'est ça ce qui s'est passé en septembre-octobre, c'est diminuer la densité de circulation et de contact entre les gens au transport et dans le travail. C'est ça. Et donc organiser des rotations entre travail et non travail, pas du stop and go, tout ou rien. Non. Par exemple, 30% ou 50% des gens travaillent, d'autres non travaillent. Pas même euh, euh, euh, télétravail, non-travail. Donc organiser une rotation. Nous sommes même les communistes français pour l'idée d'une sécurité d'emploi ou de formation, alternance entre emploi et formation, alternance maîtrisée, ou emploi et non-emploi. Il fallait tout de suite mettre à disposition des locaux plus importants pour tous les niveaux de l'enseignement euh, depuis l'école euh, maternelle jusqu'à l'université. Deuxièmement, dépistage, les tests. Mais les tests, ce n'est pas seulement mettre un million de tests, c'est organiser avec des moyens publics, pas euh, simplement euh, débrouillez-vous, mais des gens, euh, une répartition, une logique, un ciblage des tests, un temps limité pour avoir les résultats. Donc, il faut beaucoup de monde. Et puis, isoler ensuite ceux qui sont euh, effectivement euh, contagieux. Et puis, peut-être qu'il y a des problèmes de disponibilité des produits réactifs, on ne sait jamais. Moyen terme, ça touche trois choses, le moyen terme. L'organisation de la société, comme j'ai dit, avec les sécurités d'emploi et de formation et ces rotations travail-non-travail, travail, avec aussi moins de transports en commun. Ça touche le fait de préparer la suite et la sortie. On construit une sortie de crise. Construire une sortie de crise avec de la formation pour des nouvelles productions demain et pas la mise au chômage et la congélation des gens. On construit une sortie de crise en développant tout de suite le service public hospitalier, l'éducation nationale, mais aussi d'autres services publics, notamment des collectivités locales qui appuient les gens. Et on construit le développement du vaccin. C'est très long ce qu'on peut dire sur le vaccin, mais ça demande d'autres règles, un appui public et de, de la production. Enfin, dernier point, l'enjeu politique. L'heure est à conjuguer résistance et construction. Mais résistance aussi. On ne peut pas dire on va reconstruire le pays. Non, il faut résister, on prend des coups. Et il faut construire une alternative qui va aider à reconstruire une gauche, et peut-être au-delà, sur un projet de fonds émancipateur. C'est-à-dire qu'il faut allier réponse immédiate et enjeu politique, y compris présidentiel et régional Mais les allier, pas faire l'un ou l'autre. Et entre les deux, il y a la sortie de crise économique qui a fait partie. Il ne faut pas rentrer dans l'union sacrée à la Macron, pas entrer dans la politique caillerie uniquement présidentielle, pousser la résistance et, mais, et le débat, pas l'union à tout prix entre n'importe qui. La résistance, les gens vont la pousser, il faut trouver, il faut inventer. Il faut inventer des tracts Internet très courts, plus courts que ce que je fais, des tracts vidéo, euh, des formes de, de, de mobilisation visible, les écrans noirs, dis certains. il y a plein de ça. Et des comités de lutte se forment aussi. Il s'agit de construire un grand mouvement contre la domination du capital pour des sécurités émancipatrices une et pour une nouvelle mondialisation qui cherche un développement des biens communs, une culture commune, non unique, un monde de partage. Mais pour ça, il faut, en face de ces objectifs, avoir vraiment des pouvoirs euh, nouveaux sur les moyens financiers, argent, banque, entreprise, pas seulement des nationalisations, mais il en faut, mais, et, et dans une autre logique, avec d'autres critères, et donc des pouvoirs, des moyens et des pouvoirs. Qu'est-ce que c'est cette autre logique et ces autres critères Ils peuvent être portés par des institutions nouvelles, mais un mot sur les critères. C'est, contre la domination du capital, baisser le coût du capital pour permettre les dépenses humaines et les dépenses pour les ressources naturelles et pour développer la nature, les biens communs. C'est ça. Baisser les dépenses pour le capital pour libérer les femmes et les hommes et développer les ressources naturelles. C'est ça. Nous proposons immédiatement, on pourrait, à partir des comités de lutte, mettre en place des institutions nouvelles. C'est ça qui va faire le joint entre les luttes et la politique. Des con Nous parlons de conférences permanentes, emploi, formation, transformation productive, écologique, qu'on mettra en place tout de suite au niveau régional ou local et au niveau national. Elles, est, elles feraient le point sur les besoins d'emploi, de formation et de production, seraient pris par les entreprises, des engagements chiffrés d'emploi, de formation, de production, de résorption du chômage. Et il faudrait des entreprises publiques aussi, nouvelles, dans cette affaire-là, nationalisées d'une autre façon que les anciennes nationalisations. Troisièmement, les banques prendraient des engagements de financement, mais il faut des banques publiques aussi qui vont appuyer ça, avec des critères de financement qui ne sont pas ceux des actionnaires et du capital. Les services publics viendraient en appui, à la fois en amont pour connaître les besoins, mais en appui pour le suivi. Et c'est le cinquième point, il faut un suivi des résultats avec des pouvoirs nouveaux, pas seulement des critères, mais un pilotage, une évaluation, est-ce que les les, les, les les résultats et les engagements ont été remplis ou pas. Voilà, on peut commencer à partir des de questions de la filière sanitaire, à partir de la sécurisation des revenus des gens, à mettre tout ça en branle et à pousser tout ça dans la société. C'est vraiment ça qui est à l'ordre du jour dans la pandémie et en lien avec les questions très politiques des élections régionales, présidentielles et de l'organisation du monde. Je vous remercie.